Quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce matin encore, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas Ce matin, nous réalisons la grâce que nous avons. Pas seulement la grâce de respirer, c'est une grâce bien sûr de respirer, mais surtout, surtout, Jésus a dit, il a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors nous bénissons Dieu pour la grâce de respirer, la grâce de pouvoir voir la lumière de ce jour. Mais plus encore, nous bénissons Dieu pour le salut. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'année. Wow. Bien aimé, vous savez parfois, comme ça a été dit tout à l'heure, la, la vie n'est pas un long fleuve, un long fleuve tranquille. Il y a toutes sortes de vents contraires, il y a toutes sortes de blocages, toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'oppressions, de, de, de, toutes sortes de pressions. Mais vous savez, il y a une chose en tout cas, un de mes secrets c'est quoi Face à toutes les pressions, un de mes secrets c'est de me poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui compte La seule chose qui compte en vérité, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de Peut-être qu'on peut qu te menace de te mettre dehors de ta maison. Peut-être qu'on te menace de te licencier. Peut-être qu'on peut qu menace même de, de, de, de fermer ton, ton, ton entreprise. Peut-être même qu'on te menace, ton conjoint te menace de divorcer. Mais tout ça là, c'est vrai, il faut régler tous ces problèmes. Mais il y a une chose, mon ami, il y a une chose. Il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose. Au milieu du puits, au milieu de, de la vallée, il y a une chose demande, est-ce que ton nom est encore inscrit dans le livre de vie Si ton nom est encore inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire, tu n'as pas lâché la main du Seigneur, mon ami, alors tu as tout. Alors tu as tout. Alors tu as tout. Amen. Parce que, parce que Jésus a dit, Jésus a dit, à quoi ça sert, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier d'être le meilleur vendeur, d'avoir la, la plus grande entreprise internationale, de faire des profits, des bénéfices les plus importants, être riche, avoir des milliards et des milliards, avoir euh, des îles privées dans le monde entier. À quoi sert pour un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme Ça veut dire que gagner son âme, avoir son âme sauvée est, est supérieur à tout ce que le monde peut nous donner. Et même si tu devais tout perdre, tant que tu ne perds pas ton âme, ça va. Et par la grâce de Dieu, tu ne perdras pas tout. Au contraire, nous sommes dans la décennie de la domination par le Saint-Esprit. Alors acclame le Seigneur, la Amen. Amen, Amen. Alors avant de prendre place, nous voulons encore saluer tous nos bien-aimés qui sont dans les campus connectés. Toutes les églises connectées, il y en a près de plus de 60, je crois, 66. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. On peut pas tout citer, il y en a de partout. Voilà, nous saluons les églises de France, nous saluons les églises d'Europe. Alléluia. Nous saluons les églises d'Afrique, au Bénin, au Burundi, au Cameroun, au Gabon, en Guinée, à Madagascar, au Mali même. En au Togo, en Amérique également, en Amérique de la Caraïbe, en Amérique du Nord, au Canada, euh, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et bien entendu, l'église en ligne, on acclame le Seigneur, c'est lui qui nous réunit, c'est une réunion de famille spirituelle. Amen. Gloire à Dieu, bien aimés, je vous invite à prendre place, non sans avoir salué votre voisin, si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de rentrer dans une salle, passer deux heures et demie à côté d'un voisin, sans même lui adresser la parole C'est quelque chose que tu dois changer. C'est un comportement que tu dois changer, bien-aimé. Et je te demande de le changer maintenant. Oui, oui, oui. Il y a des gens, ils sont là. Ils sont là, à côté de toi. Tu veux lui dire, tu veux lui dire bonjour, il ne te regarde même pas. Mais c'est quoi mmh. Voyons. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, aujourd'hui, aujourd'hui comme vous le savez.. Euh notre, notre, notre cher PP, notre pasteur principal, pasteur Evan et euh, maman Maud ne sont pas là mais ils ne sont pas en train de se reposer ils sont en train de faire le ministère que qu les amène et euh, ils sont actuellement en, en République démocratique du Congo à, à, pour un séjour entre euh, Lubumbashi, la grande ville du Katanga du Sud et puis la capitale Kinshasa et, euh, et le Seigneur a, a commencé des choses extraordinaires là-bas et nous croyons que ce n'est que le début, est-ce qu'on peut déjà rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a, qu a commencé à faire et pour ce qu'il va continuer de faire à travers son serviteur, à travers la bouche de son serviteur. Amen. Amen. Alors vous voyez, ça a été fait, c'est vrai tout à l'heure, mais, mais bien aimé, franchement, on ne peut, euh, euh, peut pas continuer sans s'arrêter véritablement pour rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse semaine, les merveilleuses soirées de prière que nous avons eues pendant cette semaine, la prière d'enfantement, de la gloire de Dieu dans ta vie. Nous étions, la plupart des, des, des églises ICC, la plupart d'entre nous connectés à ce que le Seigneur était en train de faire, à, pas à Brazzaville, mais à partir de Brazzaville. Et puis, ça, ça, ça, ça nous a touchés jusque nous tous où nous sommes dans les différents lieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour la vie, la vie de son serviteur, notre pasteur, il à Brazzaville. Amen. Non, vraiment, ton acclamation, je crois, n'est pas à la hauteur de non, Il y a eu tellement, tellement de grâces qui ont été libérées. Et tellement de témoignages qui sont en train d'arriver de, de, depuis, euh, depuis, euh, depuis, cette, depuis cette semaine. Et... Euh, J'aimerais j'aimerais encourager quelqu'un. Vous voyez, il y a une chose qu'il qu faut comprendre, il y a une chose qui est très important, importante, c'est que chacun de nous, nous devons respecter ce que j'appelle le cycle de l'exaucement. Dis avec moi le cycle de l'exaucement. Oui, le cycle de l'exaucement, c'est quoi Le cycle de l'exaucement, vous voyez, Jésus a dit, il a dit au, au, au, dans Luc chapitre 8, au verset, au verset 39, euh, au, au démoniaque de, de, de Gadara, il lui dit, retourne. « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. »« Tout ce que Dieu t'a fait, raconte-le. » La Bible dit qu'il s'en alla et il publia par toute la ville, il publia tout ce que Jésus avait fait, avait fait pour lui. Vous voyez, quand je parle du cycle de l'exaucement, je parle d'un cycle qui comporte, et en fait, il y, a quatre, il y a quatre étapes dedans. Dis avec moi quatre étapes. Ce n'est pas mon message, mais c'est un message. Amen non, tu vas comprendre le cycle de l'exaucement. Le cycle de l'exaucement commence par quoi Il commence par la prière, il commence par des requêtes, il commence par une demande que tu fais à Dieu, il commence par des supplications. Tu demandes à Dieu, tu pries à Dieu, tu t'attends à Dieu. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, Dieu répond, que quelqu'un les amène. Si ta demande est conforme à la volonté de Dieu, si ta demande est conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole qu'il allait faire, alors Dieu n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Amen Mais dis merci Seigneur Dieu n'a pas d'autre choix que de t'exaucer, ça c'est la deuxième étape. Mais maintenant, quand tu as été exaucé, ce n'est pas fini. Il y a encore deux étapes, dis à quelqu'un, il y a encore deux étapes. Mais oui, tu as eu ta guérison, tu as eu ta libération, c'est très bien, mais il reste encore deux étapes dans le cycle de l'exaucement. Tu as prié, ensuite tu as été exaucé. La troisième chose, tu dois rendre grâce. Tu dois rendre des actions de grâce. Donc ça je sais que tu sais. Mais... Pour boucler la boucle, il y a une quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est quoi Tu dois témoigner. Oh, toi, amen est bizarre. Non, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. J'ai l'habitude de dire que l'exaucement, il est pour toi. L'exaucement, il est pour toi. Jésus a dit au démoniaque de Gadara. Bon, je dis le démoniaque de Gadara, mais il n'était plus démoniaque quand il lui a dit. Au libéré de Gadara... Quand il a, il, a, il a parlé au libéré, où il était libéré, de Gadara, il lui a dit, va et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il a fait à qui À toi. C'était personnel. Tu as reçu une visitation divine personnelle et maintenant tu dois, tu dois ça c'est pour toi, l'exaucement l'accomplissement il est pour toi, mais maintenant tu dois nous donner le témoignage. Le témoignage il n'est pas pour toi, le témoignage il est pour nous, le témoignage il est pour les autres. Ta libération, elle est pour toi. Ton exaucement, il est pour toi. Ton accomplissement, il est pour toi. Mais ton, le témoignage, il n'est pas pour toi. Je dis le témoignage, il n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de garder un témoignage. Tu n'as pas le droit de dire, non, c'est ma vie, ça me concerne. Ça ne te concerne plus. À partir du moment où toi, tu as déjà reçu ton exaucement, tu dois libérer le témoignage. Parce que le témoignage est une arme. Le témoignage est une arme. Et ne crois pas qu'il y a de petits témoignages. Il y a des témoignages, c'est tout. On n'a pas dit de petits témoignages. On a dit, il a été dit dans, dans, dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pas de la parole de leur grand témoignage. Non, de leur témoignage. Que tu trouves ton témoignage petit, moyen, grand, très grand, peu importe. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Et quelqu'un qui va entendre, qui est peut-être dans la même situation, il va réaliser que Dieu est capable de le délivrer aussi, parce qu'il t'a délivré toi, et parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Témoigne. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, n'oublie jamais. Voilà. C'est un message dans le message. N'oublie jamais le cycle de l'exaucement. Tu demandes à Dieu, ensuite Dieu t'exauce. Quand il t'a exaucé, tu rends grâce et tu témoignes. Voilà. Et tu, bou tu boucles la boucle. Et quand tu as fait ça, tu peux repartir Tu peux repartir dans un autre cycle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vois la gloire de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alors, bien aimé, ce matin, ce matin nous, nous voulons voyez, nous, voulons, nous, sommes toujours, nous sommes toujours dans ce, dans cette grande thématique que, dans laquelle le Seigneur est en train de nous, euh, de nous amener, de nous, euh, de nous conduire et de nous faire grandir euh, à travers ça. Dans cette thématique de, de briller, dis avec moi je brille, je brille, je brille. Je brille. par le Saint-Esprit. Saint Amen. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette, dans cette, dans cette thématique. Les, les semaines passées, notre pasteur nous a parlé de, des forteresses. Il a parlé des forteresses, comment les forteresses viennent pour, pour limiter, pour nous limiter, pour mettre en nous des, des, des, des, des, des, des murs, des limitations invisibles qui bloquent notre vie et qui nous empêchent en fait de briller de l'éclat de la gloire de Dieu. Et donc, il... Rappelez-vous, il avait, il avait beaucoup de choses à dire, mais il a, il a donné une partie et euh, je lui laisse le soin de terminer tellement c'est profond, tellement, euh, voilà, tellement c'est profond, il va continuer quand il reviendra et on sera béni. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais... Donc aujourd'hui, pour ma part et par la grâce de Dieu, je vais donc toujours rester dans cette thématique de briller et je vais aborder un point, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, dans cette thématique de briller. Je crois que chacun de nous, chacun de nous doit comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Dis Amen et puis on y va. Amen. Alléluia. Parce que on dit « brille », on chante même « je brille, je brille, je suis la lumière du monde, je brille », tout ça. C'est très bien, c'est pas mauvais, c'est très très très bien. Mais on doit comprendre, parce que briller, ok, briller, pourquoi Et briller, comment Parce qu'en vérité, il y a plusieurs manières de briller. Il y a plusieurs manières de briller. Et aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière nous devons briller. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Voici comment ta lumière doit briller ». Amen Voici comment ta lumière doit briller. Que quelqu'un dise « Amen ».« Ah oui, oui, oui. Et pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, on va aller au chapitre 5. Et on va prendre le verset 14 jusqu'au verset 16. Parce que dans ce passage, dans ces trois versets, Jésus est en train de nous expliquer comment nous devons briller. Il nous explique comment. Alors on va d'abord le lire avec la version Louis second et ensuite on lira avec la version du semeur. Et si vous le permettez, c'est une en tout cas euh, une, une technique que, euh, que j'utilise souvent en temps, en, en, quand je médite la parole, quand j'étudie la parole, c'est-à-dire que je prends plusieurs versions plusieurs versions de la Bible, des, des, des traductions, des versions différentes. Et je mélange, je mélange ces versions. C'est la même parole de Dieu hein, que quelqu'un les amène. Hein. C'est la même parole de Dieu, mais il y a des versions qui, qui, qui, qui mettent en relief certaines choses, d'autres qui mettent en relief d'autres choses. Donc quand tu fais une compilation, ça donne un repas excellent. Mmh. Donc, Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16, avec la version 8 second. Jésus parle à ses disciples et il dit ceci. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Il nous parle à nous. Il nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et, on, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, Jésus dit, que votre lumière luise ainsi, c'est-à-dire c'est comme ça que votre lumière doit briller, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, que quelqu'un dise, Amen. Et maintenant nous allons prendre la version de la Bible du semeur toujours le même texte.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 Merci Seigneur. Donc maintenant, nous allons reprendre ce texte. On est vraiment dans la Bible, on est dans la Bible. Nous allons reprendre ce texte avec la version augmentée, la version mélange, semeur et lui second. Ok On y va Bon, je ne sais pas si à la régie vous avez. Vous avez je vous ai envoyé, non Normalement, vous avez tout. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16 la version mélangée, amplifiée, augmentée. Vous êtes la lumière du monde.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 Voilà, ça c'est la version augmentée. Alors bien aimé, que voyons-nous ici Jésus, notre Seigneur, est en train de nous révéler quelque chose. Il est en train de nous révéler, il parle de briller, il nous demande de briller, mais il est en train de nous révéler clairement quel est le but. C'est quoi le but Est-ce que c'est briller pour briller Est-ce que c'est briller pour pouvoir chanter Est-ce que c'est briller pour dire je brille Est-ce que c'est briller pour dire nous brillons Non, Jésus est en train d'expliquer pourquoi tu dois briller, pourquoi je dois briller, pourquoi ta voisine et ton voisin doivent également briller, pourquoi nous devons briller ensemble. Il explique clairement le but. Et il faut comprendre le but. Que quelqu'un dise « Amen ».« On enseigne sur comment briller, mais il faut comprendre quel est l'objectif, quel est le but, c'est quoi le but. Et Jésus nous révèle le but. Il nous donne le « Pourquoi » Est-ce que nous devons tout faire pour briller Au verset 16, il dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller ». Donc il y a une manière. « C'est ainsi que votre lumière doit briller afin... » Afin, ça veut dire que maintenant, il est en train de donner le but. Pourquoi est-ce que tu dois briller Regarde, le but, c'est quoi Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres, le bien que vous faites, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est ça le but. Oh, quelqu'un est déçu, on dirait. Non, frère, c'est ça le but. Non, parce que les gens croyaient que le but, c'était « Je vais briller pour être le PDG. Je vais briller pour être le chef. » « Je vais briller pour être à la, la, pour dominer, je vais briller pour euh, être le premier, je vais briller pour... » Tout ça là, tout ça là, c'est pas le but, c'est pas le but, c'est un moyen. Briller est un moyen pour atteindre le but, que quelqu'un nous amène. Mais le but, tu dois le comprendre, le but, tu dois en être conscient. Le but, c'est quoi Le but, c'est que, que les hommes, les hommes, c'est-à-dire les personnes qui sont exposées à toi, les personnes qui sont dans ton milieu... Les personnes qui te voient, les personnes qui te côtoient, les personnes qui, qui entendent parler de toi, puissent voir tes bonnes œuvres. C'est ça le but. Qu'ils puissent voir tes bonnes œuvres et qu'ils puissent en attribuer la gloire à Dieu le Père. C'est ça le but. Eh ah oui, Le but, ce n'est pas que tu aies la plus grande maison dans ton quartier. Le but, ce n'est pas que tu aies la plus belle voiture dans ton quartier. Ça, pas le ce n'est pas le but. Ça peut être un moyen dans certains cas, mais ce n'est pas le but. Que quelqu'un les amène. Le but est clair, tu ne dois pas briller juste pour briller, il y a une raison. Le but ultime de tout cela, c'est que tous, tous les hommes, tous les hommes, on dit bien tous les hommes, ce n'est pas toi qui vas briller devant tous les hommes, il y a plusieurs milliards de personnes sur la terre, tu ne vas pas briller devant tous les hommes, mais tu vas briller devant les, les, les personnes qui sont dans ton cercle à toi, là où Dieu t'a positionné. Et si ton voisin fait de même, si ta voisine fait de même, si ton voisin, trois rangées derrière, fait de même. Si ton voisin, deux rangées devant, fait de même. Si ton voisin, là où tu es dans ton salon, fait de même. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer En fait, tous les hommes vont être exposés à des œuvres inspirées de Dieu et qui vont, qui, qui vont attribuer à notre Père Céleste. Alléluia Et c'est ainsi qu'on va toucher tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Oui, le but c'est que tous les hommes reconnaissent que Dieu est réel qu'ils reconnaissent que Dieu est réel, qu'ils reconnaissent aussi qu'il est l'auteur, qu'il est le commanditaire de toutes les bonnes œuvres qui sortent et qui sortiront de nos vies. Amen. C'est ça. C'est ça. Et, et, et, et sachant ça, qu'ils donnent gloire à Dieu, qu'ils donnent gloire à Dieu pour tout, qu'ils donnent gloire à Dieu. Bien aimés c'est à nous, je vais le dire autrement, c'est à nous de rendre Dieu visible. En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Rendez Dieu visible. Brillez pour rendre Dieu visible. C'est ça, c'est ça. C'est à nous de rendre Dieu visible. C'est à nous de rendre Dieu réel. Exactement comme Jésus lui-même l'a fait avant nous. Jésus est venu et il a rendu Dieu réel. Il a rendu Dieu visible. Les disciples, à un moment donné, Philippe lui pose une question. Jean, chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8, Philippe lui dit, Philippe dit à Jésus, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père ». Voilà, des, voilà des, des hommes qui sont avec Jésus depuis des mois, depuis des années, ils sont avec lui depuis un moment, et ils posent une question. En fait, ils posent la question, mais ça veut dire qu'ils avaient cette question depuis longtemps. Et ils posent la question, Il a le courage de poser la question, lui il pose la question, mais... Quand il pose la question, il ne dit pas, montre-moi le Père, il dit, montre-nous le Père. cest à dire que tous les autres aussi se posaient cette question. Donc il dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il est en train de dire, Seigneur Jésus, montre-nous Dieu, nous on veut voir Dieu, montre-nous Dieu. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Ah. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dis avec moi les œuvres. Les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand il dit ça, Jésus regarde le visage de Philippe des disciples, et puis ils voient leur scepticisme. Donc qu'est-ce qu'il dit Il dit « Croyez du moins à cause des œuvres. » Est-ce que quelqu'un comprend il dit, il dit « Mais je suis avec vous depuis un moment. » Il dit « Mais le, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Amen. « Quand vous me voyez, vous voyez le Père. » Parce que ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis parce que c'est le Père qui le dit à travers moi. Je dis ce que le Père me dit. Et les œuvres que je fais... Ce pas moi qui l'ai fait, mais c'est lui qui fait les œuvres. Vous comprenez Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Philippe qui regarde, Pierre qui regarde. Jésus dit, bon, écoutez, ok, ok. Alors, au moins, croyez à cause des œuvres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les œuvres que Jésus fait, les œuvres que Jésus a fait au milieu de disciples, ces œuvres-là montrent le Père. Elles prouvent l'existence du Père. Elles prouvent la réalité du Père. Est-ce qu'il quelqu'un me suit ou pas oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Jésus insiste, il est en train de parler des œuvres, il est en train de dire que les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons et que nous allons faire encore plus à partir de maintenant, ces œuvres-là, inspirées du Saint-Esprit, elles vont rendre Dieu visible. Même s'il ne croit pas, c'est ça qu'il est en train de dire en fait, même s'il ne croit pas à ta parole, si tu dis Dieu existe, Dieu est vivant, même s'il ne te croit pas, quand tu parles, les œuvres qui vont sortir de toi, ils seront obligés de croire que Dieu existe. Oui. Est-ce que quelqu'un me suit oui. Est-ce que quelqu'un me suit oui. Alléluia. Et vous remarquez que Jésus, Jésus insiste, Jésus insiste sur les œuvres. Il insiste sur les œuvres. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut briller. Tu brilles, tu multiplies les œuvres afin que les hommes voient tes œuvres, qu'ils en attribuent la gloire à Dieu, qu'ils glorifient le Père Céleste. Donc il y a une importance, il y a l'importance des œuvres. Eh bien, aimé, je vais vous poser une question. N'avez-vous pas remarqué, la plupart, du temps, la plupart du temps, lorsque vous discutez avec des incroyants, avec des païens, la plupart du temps, lorsque vous leur parlez du Seigneur, lorsque vous leur parlez de l'existence de Dieu, vous leur parlez que Dieu est réel, que Dieu est, et, et, que Dieu est réel, que vous avez donné notre vie au Seigneur, qu'il a transformé votre vie. La plupart des incroyants, vous êtes d'accord avec moi, la plupart du temps, ils demandent, ils nous demandent toujours, souvent en tout cas, ils disent, mais prouve-moi que Dieu existe. C'est ça qu'ils disent, mais prouve-moi que Dieu existe. Et ils enchaînent en disant, si Dieu existait, regardez ce qu'ils disent, si Dieu existait, alors pourquoi y a-t-il autant de misère sur terre Pourquoi y a-t-il autant de souffrance sur terre pourquoi y a-t-il autant de guerres Pourquoi y a-t-il autant d'injustice Ce pas les questions qu'ils posent Non, franchement, ce pas les questions qu'ils posent C'est ça. Beaucoup ont beaucoup d'arguments. Mais une chose qui est commune à tous, c'est ça. C'est qu'ils disent, mais si Dieu existe, alors pourquoi est-ce que, s'il existe vraiment, pourquoi il y a tant de misère Pourquoi il y a tant de haine Pourquoi il y a tant d'injustice Pourquoi il y a tant de, de, de, de guerre Pourquoi il y a tant de souffrance Lorsqu'on voit la souffrance... Des, des, des, des peuples, lorsqu'on voit la souffrance des gens, Dieu ne peut pas exister si Dieu existait, les gens ne pouvaient pas souffrir comme ça c'est ça qu'ils se disent c'est ça qu'ils disent quelqu'un me suit ou pas c'est ça qu'ils disent c'est ça qu'ils disent. Qu disent et on peut pas et on, et on, on, on, on peut pas on, on peut les comprendre, n'est-ce pas parce qu'en fait, euh, lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde dans le monde on ne voit que des mauvaises choses c'est vrai ou c'est pas vrai Enfin, pas que des mauvaises choses. Toi, tu es là. Tu es... <rire> voilà Mais on voit beaucoup de mauvaises choses. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens jugent l'existence de Dieu ou pas, ils considèrent l'existence de Dieu ou pas en fonction des œuvres qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils observent autour d'eux, en fonction de ce qu'ils voient dans le monde. Quelqu'un me suit Or, ce qu'ils voient, ne les convainc pas que Dieu existe. Parce que lorsqu'ils allument la télé pour regarder des reportages, pour regarder des documentaires, pour regarder euh, le, le, les journaux télévisés, c'est seulement la plupart du temps, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est que des mauvaises nouvelles Explosion par ici, euh, euh, euh, euh, comment dire, calamité par là. Euh, ici, c'est des ouragans qui ont des, des, des tremblements de terre. Ici, c'est ceci. Ici, c'est là. Ici, il y a déclenchement de guerre. Ici, euh, euh, euh, le virus euh, euh, euh, gagne du terrain. Ici, c'est un problème, euh, des problèmes sociaux qui, de, qui, en, qui engendrent des problèmes dans des, dans des, euh, de délinquance et des prisons qui sont bondées. C'est ça qu'ils voient. Ouvre la télé, tu vas voir. C'est ça qu'ils voient. Eh bien aimé, on ne peut pas leur reprocher ça. Pourquoi Parce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah oui, oui, dis Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est-à-dire l'homme considère ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et ce qui frappe les yeux du monde, c'est la misère, c'est l'injustice, c'est la souffrance, c'est les guerres et les bruits de guerre. Si tu suis, dis-moi Amen. Et c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible Parce qu'il parce que est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Or le malin travaille. Et lorsqu'on dit travail, lorsqu'on parle de travail, on parle d'œuvre. Donc tu comprends, tu dois comprendre, nous devons comprendre que ce qui voit, ce que les gens voient, et qui leur fait penser que Dieu n'existe pas, en fait, c'est parce que le monde entier est sous l'empire, la puissance du malin, et que le malin travaille. Et lorsqu'il travaille, il produit des œuvres. Quelles œuvres Les mauvaises œuvres. Des œuvres qui font que les gens ne croient pas en l'existence de Dieu. Est-ce que tu me suis En fait, tu es en train de comprendre, n'est-ce pas, bien aimé Tu es en train de comprendre que Jésus est en train de nous dire qu'il faut changer la tendance. Il faut changer la tendance. C'est-à-dire, il faut multiplier. Comment on change la tendance En multipliant les bonnes œuvres. Parce que quand ils voient les mauvaises œuvres, ils disent « Dieu n'existe pas ». Mais lorsqu'ils vont voir, par la grâce de Dieu, une multiplication d'hommes et de femmes remplis de l'esprit, revêtus de l'esprit, qui vont multiplier les œuvres que le Seigneur leur demande de faire, ils vont commencer à voir, à entrevoir la réalité de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un me suit Ah oui. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur Est-ce que tu comprends C'est un combat d'œuvre. C'est un combat d'œuvre. Il y a les paroles, c'est vrai, mais c'est des œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres des ténèbres qui remplissent la terre. Il faut que les œuvres des enfants de Dieu se multiplient, se multiplient en nombre et se multiplient dans divers lieux pour que la tendance change, pour que la tendance change, afin, comme a dit Jésus, que les hommes voient nos œuvres et qu'ils réalisent que ces œuvres-là ne peuvent venir que de l'existence d'un Dieu réel. Et qu'ils en attribuent donc la gloire au Père. C'est-à-dire que les hommes qui ne croient pas en Dieu, voyant les œuvres que nous faisons, vont réaliser que non, Dieu existe. Dieu existe, c'est sûr et certain, Dieu existe. Parce qu'on ne peut pas voir ça, ça, ça, ça, ça, ça, si Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit Alors nous savons que nous devons détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas Oui ou non, tu sais ça Il me dit que le Fils, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc ça, on doit le faire. Amen. Parce qu'il y a deux manières, il y a deux manières de réduire les œuvres du diable et d'augmenter les œuvres de Dieu. Il y a deux manières de les réduire. Comment tu les réduis Tu détruis les œuvres. Tu détruis les œuvres des ténèbres. C'est ce qu'on a fait cette semaine. C'est ce qu'on a fait les, pendant les, les, les, les, trois veillées, les trois veillées que nous avons eues il euh, euh, euh, y, y a quelques semaines. On était en train de détruire les œuvres du diable. Déjà dans nos vies. Amen. Que quelqu'un dise amen. amen. Mais quand elles sont détruites dans ta vie, il faut continuer à les détruire aussi dans la vie des autres. Amen. Donc, il faut détruire, c'est vrai, il faut détruire. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de détruire. À Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit, regarde, Jérémie, regarde. Et c'est une parole prophétique qui s'adresse aussi à nous. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Que quelqu'un les amène Oui, oui, oui. Ma sœur, tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, pas, ne, ne regarde pas mon maquillage, comment je suis habillé, je détruis les œuvres des ténèbres. Dis-lui ça. Non, non, non, dis-lui ça. Non, ah non, parce que tu vois comment mes ongles sont bien faits, comment je suis bien maquillé, bien, euh, truc là. Mais moi, je détruis les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de le faire. Mais, ce ne, mais ça ne suffit pas, dis avec moi, ça ne suffit pas. On détruit les œuvres des ténèbres, c'est vrai. Jésus a détruit les œuvres des ténèbres, c'est vrai. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en même temps, il a fait aussi d'innombrables œuvres qui venaient de Dieu. Amen. Amen. alléluia Bien aimés nous sommes la lumière du monde. Et Jésus voulait que ses disciples soient conscients de, de, de cela. Donc, pour continuer, bien aimés ce texte de Matthieu, chapitre 5, versets 14, 15 et 16, il nous révèle ici au moins deux grandes, en tout cas, il y a deux points particuliers, deux grandes choses fondamentales. Dis avec moi deux choses. Deux choses, deux choses fondamentales. D'abord, d'abord, ce texte nous montre ce que Dieu veut faire. Et là, on est maintenant en train de rentrer dans « Comment est-ce que tu dois briller, mon frère, ma soeur. Il nous révèle ce que Dieu veut faire. Dans ce texte, Jésus nous parle de, de, de ce que Dieu veut faire et il y a deux choses en particulier que Dieu veut faire. La première chose, c'est quoi Suis-moi bien. La première chose, c'est que Dieu, Jésus, dans son exemple, qu'est-ce qu'il fait Dans son explication, il prend l'exemple d'une lampe. Oui ou non Oui ou non Il prend l'exemple d'une lampe, lampe. Donc on doit, on, doit, on doit comprendre ce texte à la lumière de ce qu'est une lampe. Donc, Dieu veut, Dieu veut allumer... Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Donc Dieu veut allumer. La lampe, en fait, représente ta vie. La lampe représente ma vie. La lampe nous représente. Et Jésus dit, on a, il dit qu'on allume, on allume une lampe pour la positionner. Mais la première chose, c'est qu'on allume. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire Dieu veut t'embraser. Est-ce que tu me suis Dieu veut t'embraser, Dieu veut t'allumer, Dieu veut allumer, embraser la lampe que tu es. Amen. il me dit que notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'il vient à ton contact, toi aussi tu deviens un feu. Dieu veut t'embraser. Amen. Parce qu'il dit comment ça se passe. Il a dit voici comment vous devez briller. La première étape, il parle d'allumer la lampe. Il parle d'allumer la lampe. Allumer la lampe, c'est embraser la lampe, c'est mettre le feu à la lampe. Le feu à la lampe. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Les disciples étaient sauvés. Quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient sauvés. Mais quand ils étaient sauvés, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu pour eux. Et Jésus leur a dit de... De rester à Jérusalem, de prier et de demander l'embrasement du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, à chapitre 2, verset 3, et la Bible dit que des langues semblables à des langues de, de, de feu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire que là, ce jour-là, Dieu les a embrasés. Est-ce que quelqu'un me suit Dieu les a embrasés. Il les a embrasés. Tant que tu n'es pas embrasé, tant que la lampe que tu es, la lampe que tu représentes, n'est pas embrasée par Dieu, embrasée par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas briller comme tu dois briller. Est-ce que quelqu'un me suit Non, est-ce que quelqu'un me suit Alléluia Donc c'est la première chose que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut t'embraser. Ou encore, il veut t'allumer. Ou encore, il veut t'activer. Ou encore, il veut te déclencher. Amen C'est la première chose. La deuxième chose que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut nous positionner. C'est ce que Jésus dit dans, cette, dans, cette, dans ce texte. Il dit qu'on allume une lampe, pas pour la cacher, mais on l'allume ensuite pour la placer sur un chandelier. Pour la placer sur un chandelier. Pour la mettre en haut, afin qu'elle puisse éclairer les personnes autour d'elle. Donc Dieu veut t'embraser et ensuite te positionner. Tu veux briller. Tu as chanté pour briller, tu as chanté je brille, tu as dansé je brille. C'est très bien, mais tu dois comprendre qu'il y a une manière. Il y a une manière à travers laquelle Dieu veut te faire briller. La première chose, il faut qu'il t'embrase. Il faut qu'il t'embrase. Et ensuite, quand il t'a embrasé, qu'est-ce qu'il fait Dieu va te positionner. Alléluia Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et rappelez-vous ce que disait pasteur, Sanogo, pasteur Sanogo pendant la méga conférence, il disait que vous voyez il y, a une, il, y a une, il y a une vraie différence entre être la lumière et le sel, la lumière du monde, la lumière est claire le sel lui, il attaque l'ingrédient qui doit saler, quelqu'un me suit n'est-ce pas et donc le sel le sel il vient il vient dans, il vient dans la terre parce qu'il dit que nous sommes le sel de la terre et le sel c'est Dieu qui, c est, c est le, la lumière éclaire, elle, elle doit éclairer, ça c'est sa responsabilité. Mais le sel en fait, le sel on le met, on met le sel, on sale une sauce, on sale un plat. Et c'est Dieu qui est en train de saler. Quand Dieu est en train de saler, en fait il est en train de te placer, il est en train de te positionner dans un environnement. Il est en train de te positionner dans un domaine, il est en train de, de, de te positionner dans un secteur d'activité, dans une région géographique ou même dans une famille. Que quelqu'un dise Amen à ça. Alléluia. Est-ce que tu me suis Dieu ne veut pas juste t'élever. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut comprendre. Et j'aimerais qu'on puisse tous comprendre ça. Dieu ne veut pas juste t'élever. Quand on prend une lampe, on l'allume. On veut qu'elle éclaire. Qu pour qu'une lampe éclaire le maximum de personnes, il faut qu'elle soit le plus haut possible. C'est vrai ou c'est pas vrai Non, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai. Vos lampadaires, vous les mettez en haut du plafond ou bien au sol Si quelqu'un ici met les lampadaires au sol, on va prier pour toi. On met toujours en haut. On met toujours en haut. Tu comprends Alors maintenant, il faut il faut comprendre la pensée de Dieu. En vérité, Dieu ne veut pas t'élever. Dieu veut te positionner. Tu comprends Il veut te positionner. Mais il te positionne dans une, dans une position élevée. Et je préfère que tu retiennes le fait que Dieu veut te positionner plutôt que Dieu veut t'élever. Parce que quand quelqu'un se dit « Dieu veut m'élever », tu vois, l'orgueil peut rentrer facilement. Tu comprends, non ?« Dieu veut m'élever ». Non, Dieu veut te positionner. C'est pas pareil. Tu vois, non c'est pas tout à fait pareil. Te positionner, oui, il va t'élever, mais te positionner, ça te rend humble. Parce que tu comprends que ce n'est pas toi qui te positionnes. La lampe ne peut pas se positionner toute seule. Il y a quelqu'un qui prend la lampe et qui la positionne. Amen. Dieu ne veut pas seulement t'élever, il veut te positionner. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui. Dieu veut te positionner. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut le faire avec chacun de nous. C'est pour ça qu'il est dit, dans Deutéronome chapitre 28 au verset 13, il dit, des textes que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, où il dit, l'Éternel fera de toi la tête. Amen. Il fera de toi la tête. Il n'a a, a pas juste dit, il permettra que tu sois la tête. Il a dit, c'est lui qui fera de toi la tête. C'est-à-dire que c'est lui qui va te positionner. Si tu me suis, dis-moi Amen et on continue. Alléluia. Amen. Donc deux choses, Dieu veut t'embraser et quand tu es embrasé, Dieu veut te positionner. Donc tu comprends que si tu n'es pas embrasé, si tu ne te laisses pas embraser, si tu ne désires pas être embrasé, si tu n'es pas embrasé par Dieu, il ne va pas te positionner. Ah tu n'aimes pas ça, hein? mais il ne va pas te positionner. Est-ce qu'on va positionner une lampe qui ne veut pas s'allumer non? non, honnêtement, une lampe qui ne veut pas s'allumer, on la positionne Mais non on positionne une lampe qui s'allume, une lampe qui ne veut pas s'allumer, une lampe qui ne veut pas le, le, le, le, le, le, le, le feu de l'esprit, une lampe qui veut pas, qui s'aspire pas, qui aspire pas à être embrasé par Dieu, ne sera pas embrasé par Dieu et ne sera pas positionné par Dieu. Ah oui. Tu dois désirer être embrasé afin de pouvoir être positionné par Dieu. La guerre des étoiles, dis avec moi la guerre des étoiles. Oh, J'ai trop, ai trop aimé ce titre, la guerre des étoiles, le, quand le, le pasteur en a parlé à la, à la conférence. Mais c'est vraiment ça, c'est la guerre des étoiles. Il y a les étoiles filantes qui sont en, en, envoyées par les ténèbres, et il y a les étoiles brillantes qui sont allumées et positionnées par Dieu. Il y a une guerre, une guerre d'influence, une guerre des étoiles. Tu n'es pas une étoile filante, tu es une étoile brillante qui va briller encore plus Mois après mois, année après année, une étoile qui va briller de l'éclat de la gloire de Dieu. Amen. Dans la guerre des étoiles, c'est c'est Dieu Dieu Dieu place Dieu positionne et le diable aussi positionne ses étoiles. Mais sauf que ces étoiles, elles sont comme lui, elles demeurent pas, parce que Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc lui les étoiles qui sponsorisent, elles vont avoir le même sort, elles vont tomber. C'est pour ça que ce ne sont pas des étoiles brillantes, ce sont des étoiles filantes. Amen. Alléluia. Ben, bien sûr. Donc, gloire à Dieu. Donc, Dieu positionne ses étoiles et le diable aussi positionne ses étoiles. Voyez Donc, il y a plusieurs manières de briller. Tu comprends, n'est-ce pas Ben oui, parce qu'il y en a qui vont briller parce que c'est le diable qui va les faire briller et qui va les positionner. Alors, entre parenthèses, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce que Satan positionne ses sujets ou ses étoiles Il les positionne de deux manières. Il les positionne directement. Les personnes que Satan positionne directement, ce sont des personnes qui lui vouent un culte. Des personnes qui, qui, qui confessent Satan. Des adorateurs de Satan. Il y en a qui, qui, des personnes qui, qui, qui sont dans le monde occulte, qui vont utiliser les pouvoirs des démons, des pouvoirs occultes, les pouvoirs des ténèbres pour être positionnés et pour dominer dans la société. Est-ce que tu me suis Mais il y a aussi d'autres personnes qui, elles, elles ne vont pas se prosterner directement devant le diable. Elles ne vont, vont pas aller faire des fétiches ou bien aller voir, euh, euh, faire des incantations aller voir des sorciers. Mais elles vont être positionnées par le diable indirectement. Pourquoi Parce qu'elles appliquent consciemment ou inconsciemment, elles appliquent les principes, les valeurs et la culture du royaume des ténèbres. Quelqu'un me suit ou pas Et c'est en appliquant ces valeurs, cette culture et ces principes qu'ils vont se frayer par les moyens du diable un chemin, une place dans la société. Est-ce que tu me suis Donc ils vont utiliser les valeurs du diable. Et Satan sponsorise tous ceux qui appliquent ces principes, même s'ils ne l'adorent pas directement. Mais il les sponsorise. Parce que Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne, ne peut pas subsister. Il ne peut pas subsister. Donc il y en a que Satan sponsorise directement parce qu'il adore. Ils font des cultes au diable. Ils, donnent, ils, ils, ils font des alliances de sang avec le diable. Comme, comme, comme euh, euh, euh, on a vu lorsque Jésus était dans le désert, 40, 40 jours de, de, de, de jeûne et, et prière, et puis le diable vient pour le tenter, et la dernière tentation, il lui montre, il le montre en haut d'une montagne très élevée, et il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit, je peux te donner ça si tu te prosternes et si tu m'adores. Mais heureusement, Jésus n'a pas adoré le diable. Il a dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui se prosternent. Il y a des gens qui se prosternent. Il y a des gens qui donnent leur descendance, qui donnent leur vie, qui font des pactes pour pouvoir avoir cette gloire-là, c'est-à-dire pour être positionnés. Qui le font sciemment, qui le font de manière concrète. Ils savent qu'ils parlent à des démons. Et il y a d'autres gens, ils ne parlent pas à des démons. Ils ne parlent pas au diable directement, mais ils pratiquent, ils pratiquent les valeurs du diable. Ils avancent, ils se positionnent avec les valeurs du diable. Donc, et donc c'est le diable qui les fait monter. C'est le diable qui les fait monter. Pourquoi Parce qu'ils appliquent leurs, ces principes. Ils appliquent le mensonge. Ils mentent pour pouvoir avoir un poste. Ils appliquent la haine, la vengeance, le mépris, l'orgueil, l'arrogance, la tricherie, la calomnie. Quelqu'un me suit Ce sont les valeurs du diable. L'intimidation. Ils veulent intimider. Ils font du chantage. Vous Voyez La corruption. Ils font tout ça. Et parce que ça, ce sont les valeurs des ténèbres, et ben les ténèbres des positions. Quelqu'un me suit ce n'est pas tout ce qui brille qui brille de l'éclat de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va Non, est-ce que ça va Donc je reviens. Deux choses, par, par, deux choses particulières que ce texte nous, nous montre. Deux choses. D'abord, Dieu veut t'embraser. Jésus est clair. Avant de te positionner, avant de te positionner, tu dois être embrasé par Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois, tu, tu, tu dois pouvoir dire que le zèle de ta maison me dévore. Tu dois être un passionné de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois être, tu, tu, tu dois être embrasé, voilà, embrasé par Dieu. Dieu ne positionne pas quelqu'un qui n'est pas embrasé par lui. Dieu ne positionne pas quelqu'un qui soupire, qui veut de Dieu, qui veut, qui, qui, qui, qui, qui, euh, qui obéit à Dieu et qui veut sa présence. Non, non, non, non avant de te positionner qu'est-ce que Jésus dit il dit qu'il faut d'abord allumer la lampe que quelqu'un dise amen. Ouais. Ensuite ce texte nous montre que notre lumière doit briller d'une manière notre lumière doit briller d'une certaine manière et c'est vraiment ça en fait que je voulais partager avec euh, avec vous parce que Jésus a dit au verset 16 il a dit c'est ainsi que votre lumière doit briller c'est ainsi donc il dit c'est comme ça, c'est ainsi. Donc on doit chercher à comprendre le, le, le comment. Le ainsi là, c'est quoi C'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Alors, alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première chose, la première chose, on en a déjà plus ou moins parlé, la première chose, il dit au verset 15, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. La première chose, c'est que tu dois. Tu dois. Là, ce n'est pas Dieu. On sait que Dieu veut t'embraser. Mais la première chose, c'est que toi, toi... Parce que, je répète, briller, c'est toi qui dois briller. Ce n'est pas Dieu qui va briller à ta place. Dis-moi, Amen. Il a dit que votre lumière louise. Amen. Ce n'est pas lui qui va le faire à ta place. C'est-à-dire que c'est de ta responsabilité. Lui, il t'embrase. Lui, il te positionne. Et... Mais c'est toi qui dois briller. Dis avec moi, je vais briller. Non, j'aime pas la manière dont tu le dis. Je vais briller. Amen. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Donc, première chose, tu dois te rendre inflammable. Bon, je ne sais pas si, Bon, tu comprends, ça se dit, non Tu dois te rendre inflammable. Tu dois te rendre allumable par Dieu. Ou, ou encore, tu dois te rendre fonctionnel. Mais je préfère, tu dois te rendre inflammable. Parce qu'une lampe qu'on veut allumer, il y a des lampes qu'on veut allumer, mais on n'arrive pas à les allumer. Il y a des lampes qu'on veut allumer, mais on ne les allume pas parce qu'elles sont cassées. Il y a différentes choses qui font qu'on veuille allumer, allumer une lampe, mais on n'y arrive, arrive pas. La première chose, mon frère, ma soeur, tu dois te rendre enflammable. Tu dois te rendre allumable. Tu dois être une lampe que Dieu peut allumer, une lampe que Dieu peut embraser, une lampe que Dieu peut, euh, euh, dans laquelle Dieu peut envoyer le feu. Si tu me suis, dis-moi « Amen, amen. ». Alors comment tu dois faire Qu'est-ce que tu dois faire pour être ce type de lampe hein Qu'est-ce que tu dois faire Eh bien, tu dois comprendre que pour qu'une lampe, une lampe donne son plein potentiel, pour qu'une lampe donne son plein potentiel, la première chose, c'est qu'elle doit être dégagée de toute limitation, de tout voile. De tout, vous voyez, souvent à l'époque notamment, parce qu'il ne faut pas regarder les ampoules qu'on a aujourd'hui. Jésus ne parle pas d'ampoules, il parle de lampes. Amen. Amen. À l'époque, pour préserver des lampes, lorsqu'elles n'étaient pas allumées, on les plaçait, on les, on les plaçait et on les, elles n'étaient pas euh, comment dire, comme ça, à vue d'œil. On les, on les protégeait avec, euh, avec des choses pour les protéger, comme, des, comme des, des, des, des chiffons, comme des draps, des choses comme ça. Donc, la première chose, tu veux être une lampe que Dieu va en embraser, il faut d'abord qu'on enlève tout ce qui peut empêcher la lampe de pouvoir être allumée. Est-ce que tu me suis Non, est-ce que tu me suis Et je bénis Seigneur, c'est-à-dire les limitations ou les blocages. Et je bénis Dieu parce que ce que nous avons vécu cette semaine et puis et pendant les, les, les veillées de prière, Dieu était en train justement de dégager toutes les limitations, les blocages, tout ça. Bravo. Donc tu es, tu es une lampe qui est prête, qui est prête à l'emploi. Que quelqu'un les amène. Amen. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour qu'on puisse allumer une lampe, il faut aussi, pour qu'elle donne son plein potentiel, il faut aussi que la lampe soit propre. C'est vrai ou c'est pas vrai Une lampe qui est sale, vous voyez, une lampe qui est sale avec de, de, de la crasse, même si tu l'allumes, elle ne va pas vraiment rayonner. Oui ou non Elle ne va pas vraiment rayonner. Or Dieu veut que tu rayonnes là où il te place. Et pour que tu rayonnes de tout l'éclat du, du potentiel que tu as dans cette saison, il faut que la lampe que tu es soit propre. Dis avec moi, je dois être propre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois enlever les saletés, tu dois te nettoyer. On parle de quoi On parle de la sanctification. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu veux être une lampe embrasée par, tu, par Dieu, tu dois te sanctifier tu dois te sanctifier. Tu dois arrêter avec les petits péchés, les péchés mignons, les mignons péchés. D'ailleurs, qui a dit que le péché était mignon Si le péché, si le péché était mignon, pourquoi alors le Père, lorsqu'il a vu le Fils prendre tout le péché de l'humanité, pourquoi est-ce qu'il a tourné la tête Si c'était mignon, Dieu allait dire « Ah, mais c'est mignon, ça !» Une lampe, lorsqu'on veut qu'elle lorsqu qu donne tout son potentiel d'éclat, elle doit être nettoyée parce que tout ce qui est sale sur la lampe va empêcher une partie des faisceaux lumineux de rayonner. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai ou c'est pas vrai Voyez Exode chapitre 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Pourquoi Parce qu'ils devaient rencontrer Dieu. Donc il dit... « Va vers le peuple Moïse, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, qu'il lave leurs vêtements. » Verset 18, verset 18, « La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » Qu'est-ce que ce texte nous montre Ce texte nous montre que pour que le feu de Dieu vienne, pour que le feu de Dieu vienne embraser quelqu'un, pour que le feu de Dieu vienne embraser un peuple, il faut que ce peuple se sanctifie. Il a dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie le peuple. Sanctifie-les, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient, qu soient, qu soient sanctifiés afin que je puisse venir dans, au, milieu de la, au milieu du feu pour embraser mon peuple. Donc, tu veux... Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit, mais bien aimé je suis en train de vous montrer, j'essaie de vous montrer que briller, il y a une manière de briller. Il y a une manière de briller. Il y a une manière, et Jésus est en train de nous expliquer cette manière. Il prend l'exemple de la lampe. Il faut comprendre ça. C'est comme ça, c'est de cette manière que Dieu veut que tu brilles, pas d'une autre manière. Donc, tu es une lampe. Tu te sanctifies. Tu te sanctifies. Et le message de pasteur Ivan, par rapport aux forteresses, eh bien, ça va aussi nous aider. Ça va dans ce sens. Ça va faire de toi une lampe qui est propre, une lampe qui est nettoyée, une lampe qui est optimisée pour briller, une lampe qui est optimisée pour éclairer sa génération. Amen. Et ensuite, toujours, dans comment te rendre inflammable par Dieu, une lampe inflammable par Dieu, eh bien, une lampe, pour pouvoir être allumée, il faut... Il faut, il faut penser aux lampes d'avant. Il faut de l'huile. Dis avec moi de l'huile. Une lampe qui n'a pas d'huile, elle ne peut pas être allumée. Une lampe qui n'a pas d'huile, elle est vide. Tu peux vouloir l'allumer, mais s'il n'y a pas d'huile, tu ne peux pas l'allumer. Tu ne peux pas. Et nous savons que l'huile, l'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Alléluia. Une lampe que Dieu va allumer et que Dieu va positionner, c'est une lampe avec de l'huile. Ta relation avec le Seigneur à travers l'Esprit de Dieu, ta relation avec Dieu. Dieu va allumer, il va allumer et positionner, lui-même allumer et positionner des lampes qui ont de l'huile, des lampes qui valorisent la présence du Saint-Esprit, des lampes qui ont une connexion, une vie, une intimité avec le Seigneur. C'est ce type de personne que Dieu va embraser et que Dieu va positionner. Parce qu'il y a plusieurs manières de briller, mais il y a une seule manière dont le Seigneur nous parle. Une seule manière. Tu es une lampe, Dieu t'allume et Dieu te positionne. Et pour que Dieu t'allume, tu dois te trouver comme une lampe. Une lampe qui est dégagée de tout ce qui, l obstru, euh, qui, qui peut euh, obstruer son, raisonnement, son, son rayonnement. Une lampe qui est propre et une lampe qui contient de l'huile. C'est ce type de lampe que Dieu veut que tu sois. Et je proclame que c'est ce type de lampe que tu es en train de devenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Même parce, que, parce que même si Dieu veut t'embraser et te positionner, si tu n'as pas d'huile, il ne peut pas le faire. Si tu n'as pas de relation avec lui par le Saint-Esprit, il ne peut pas le faire. Alors oui, c'est bien de chanter, c'est bien de sauter, c'est bien de dire « je suis la lumière du monde ». C'est très très très très bien. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Fallait le dire. Ça suffit pas. Mais c'est bien. Parce que quand la lampe est propre, prête à être embrasée et positionnée, et en même temps elle chante, je suis la lumière du monde, et bien c'est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a deuxième chose Ensuite, tu dois te laisser allumer. Tu dois te rendre allumable. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, tu dois te laisser allumer par Dieu. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, tu dois désirer être allumé. Tu dois désirer être embrasé. Tu dois désirer être utile pour le royaume. Désirer être utile pour Dieu. Désirer être embrasé. Pas seulement dire, moi, de toute façon, moi, je suis sauvé. Mon nom est dans le livre de vie. Je suis sauvé. Ça me suffit. Ça te suffit peut-être, mais ça ne suffit pas pour Dieu. Ça ne suffit pas pour Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas seulement toi. Et rappelle-toi ce qu'on a dit l'autre fois, je crois au mois de juin, je ne sais plus trop, en tout cas euh, euh, la dernière fois quand je suis, euh, quand je suis euh, venu c'est que ce qui compte pour Dieu dans cette saison temporelle-là, ce qui compte pour Dieu, il y a une, une chose tout le reste c'est secondaire. Tout le reste, je n'ai pas dit que ça ne compte pas, mais tout le reste est secondaire. Mais il y a une chose principale qui, qui compte pour Dieu, c'est que tous les hommes, le plus grand nombre de tous les êtres humains que Dieu a créés, en Genèse chapitre 1, verset 26, tous ces êtres humains que Dieu a créés selon son image et sa ressemblance, et qui viennent, qui sont envoyés sur la terre, qui sont envoyés sur la terre au fur et à mesure des siècles au fur et à mesure des temps, que toutes ces personnes-là, après leur séjour sur la Terre, c'est-à-dire on quitte la dimension d'éternité, là où on a été créé pour venir sur la Terre, et on repart dans la dimension d'éternité. Tu te rappelles de ça, non On repart dans la dimension d'éternité le jour où notre corps physique repart à la poussière. Notre homme intérieur, lui, il ne meurt pas, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Tu ne peux pas tuer un esprit. Tu peux pas te tuer. Tu, C'est-à-dire, le corps, lui, il repart à la poussière. C'est normal. Mais l'âme et, et l'homme intérieur, il ne pas. Et donc, quand tu repars dans l'éternité, il faut repartir dans l'éternité en étant réconcilié avec Dieu. Parce que, parce que celui qui a été la porte d'entrée pour tous les êtres humains sur la terre, il est devenu une porte souillée. Adam s'est souillé. Il s'est souillé. Or nous tous qui avons été créés, rappelle-toi Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, nous tous, les êtres humains, tous les êtres humains, de tous les temps, de tous les siècles, ont été créés ce jour-là. Et ensuite, Dieu nous envoie sur la terre, les uns après les autres, il nous envoie sur la terre. Il a commencé d'abord par envoyer Adam, et Adam avait la responsabilité de tout le reste, parce que tous devaient être manifestés par Adam. Après, il a envoyé, il a envoyé maman Ève. Même maman Ève a été... Euh, euh, euh, comment dire, manifesté par Adam, parce qu'on a pris une cote de Adam. Quelqu'un me suit Mais ils ont péché. Adam a péché. Et donc, comme c'est lui qui avait en lui la semence, en grec c'est le mot sperma, de toute, de toute l'humanité, tous les êtres humains, nous on attendait notre tour, on était dans l'éternité, on attendait notre tour pour venir aussi sur la terre, parce que Dieu a créé cette, cette saison temporaire. Il a créé dans l'éternité, il a créé un moment, un petit moment, un petit moment où tous les hommes doivent passer par ici, tous les hommes doivent passer par là. Et le but c'est de récupérer un maximum d'hommes et de femmes. Oui, parce que l'homme n'a pas été créé pour le ciel, l'homme a été créé pour la terre. Or pour venir sur la terre, tu passes par Adam. Or quand tu passes par Adam, tu es déjà souillé. Quelqu'un me suit c'est pour ça que Dieu, Dieu n'a pas laissé Adam en Éden, il a chassé Adam d'Éden, parce que si Adam était resté en Éden, Adam allait manger l'arbre de, de, de vie et il allait entériner pour nous tous, pour l'éternité, l'état de péché. C'est-à-dire qu'on allait naître et tout de suite, en fait, on est foutu. Donc Dieu chasse Adam. Il chasse Adam d'Éden. Adam quitte Éden, c'est-à-dire qu il quitte l'éternité et il arrive maintenant dans une dimension temporelle. Et là, il y a un tic-tac. Ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. Et donc, toi aussi, tu arrives dans ce tic-tac où tes jours sont comptés, mais pendant tes jours, il y a une main, un bras qui est tendu vers toi. La nous dit, qui a reconnu le bras de l'éternel C'est Jésus, le bras de l'éternel, qui est là. Écoute, écoute, écoute. Tu as peut-être 80 ans à mourir, à, à, à vivre, pardon, à vivre. 80 ans, peut-être il y en a ils font moins, il y en a qui font plus. Mais en tout cas, tu as un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, il faut que tu saisisses le bras de Jésus. Et donc, Dieu a créé ce temps-là pour que tous les êtres humains qui doivent être manifestés sur la terre soient manifestés sur la terre, mais qu'ils échappent à la condamnation sans équivoque, éter, condamnation éternelle et sans équivoque, sans même avoir de choix. C'est pour ça qu'il a chassé Adam. Maintenant, toi, tu es sur la terre, tu as, allez, en moyenne 80 ans à vivre, et pendant ces 80 ans, il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que tu rencontres Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, tu saisis son bras, tu, Jésus ne te prend pas tout de suite, tu ne ramènes pas tout de suite dans l'éternité. Il pouvait le faire, il pouvait le faire, mais il ne le fait pas pourquoi Parce qu'il aime toute la création, il aime tous ces hommes qui ont été créés, toutes ces femmes. Donc il te laisse sur la terre en, maintenant ton, en, en, en te maintenant attaché à lui et il te dit va sauver les autres va sauver les autres, va sauver les autres et pour sauver les autres, qu'est-ce que tu dois faire tu dois briller, tu dois briller multiplie les bonnes œuvres afin qu'ils voient que Dieu existe qu'ils voient que Dieu existe et qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils qu soient sauvés C'est pour ça Alléluia je sais même pas comment je suis arrivé jusqu'ici <rire> Et après, à un moment donné, le souffle de vie, de vie es retiré. Et donc ton corps repart à la poussière. Mais ton esprit, comme tu étais connecté à Dieu, parce que ce n'est pas tout, hein. tu as fait la prière du salut, c'est très bien, mais tu dois garder euh, la main du Seigneur. Hein. Ah oui, parce qu'à la fin, quand euh, le corps repart à la poussière, tu es toujours attaché à Dieu et il te ramène dans sa présence, dans l'éternité. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, tu pars dans l'éternité, mais tu pars dans l'éternité en étant en éloigné étant, en étant de Dieu, en étant souillé. Parce que la porte par laquelle tu es rentré sur la terre, c'est Adam. Ah oui. Est-ce que quelqu'un me Et le diable attaque. Le diable fait tout. C'est pour ça qu'il y a une guerre d'influence. C'est pour ça que Dieu veut que tu brilles. Il veut que tu brilles pour sauver les autres. Il y a une guerre d'influence. Chacun de nous, on était, on était, on était, on était. Bon, parce qu'on ne se rappelle plus. Parce que quand on arrive sur la terre, quand on quitte Genèse 1, 26, pour arriver sur la terre, il y a comme... Euh, oui, on enlève, euh, on ne se rappelle plus. C'est pour ça que, euh, que le Seigneur a parlé à Jérémie, il a dit, Jérémie, tu sais qu'avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais Tu sais que je te connaissais Ah bon Mais oui, je te connaissais, parce que tu es créé en Genèse 1, verset 26. On était au ciel, mais après, il fallait que tu viennes sur la terre. Et quand je t'ai, avant que, je, je, je, quand, euh, que tu ne sois sorti de son, de son sein, je t'avais établi prophète des nations. En fait, je t'avais donné une destinée. Cette destinée contribue, toutes les destinées de tous les êtres humains sur la terre, en Christ, contribuent à sauver d'autres personnes. Ce n'est pas, pas pour te rendre riche, c'est pour contribuer à sauver d'autres personnes. Comment Dieu veut faire Dieu veut te rendre visible. Dieu veut te faire briller pour que toi tu rendes Dieu visible. Amen. Ah, est-ce que ça va Et les ténèbres, les ténèbres veulent t'empêcher. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Donc dès que quelqu'un arrive, dès que quelqu'un est envoyé sur la terre, moi je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais on était au ciel. Chacun attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. On attend son tour, moi j'attends mon tour. Et puis à un moment donné, c'est mon tour. Christian, bon, je ne sais pas si on, on, on m'appelait pas Christian, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, tu comprends. Christian, c'est ton tour. Ah bon Ok. Bon, il y a peut-être un peu d'anxiété là, tu dois aller sur la terre. Alors c'est où On pose la question. Toi, c'est quoi ton affectation Toi, tu es où Moi, j'ai dit, moi j'étais affecté à, à, à, dans un pays, République populaire du Congo. Ah. Et c'est où ça euh, Brazzaville, euh, ok. Euh, Blanche Gomez. C'est là-bas que tu vas. Bah oui, moi je vais là-bas. Toi tu vas où Moi c'est Douala. Ah bon, Ok. Toi c'est où? Moi c'est Rangis. Toi c'est où euh, Moi c'est Ontario. Moi c'est. Toi c'est quoi Moi c'est Kinshasa. Bon, mais chacun va. Bon allez, on se retrouve de l'autre côté, on espère. Hein? Allez, on y va. Et puis voilà. Tu arrives là. Et tu arrives. Quand tu arrives. Quelqu'un monsieur j'étais là, mis là parce que, parce que Dieu <rire> aïe, aïe, aïe. parce que Dieu, comment Dieu envoie Dieu cherche les opportunités alors il a vu il a vu une opportunité ça veut dire, mon frère, ma soeur même si tu es tu as été conçu dans le péché t'inquiète pas, tu as été une opportunité ça, ça a été une opportunité pour Dieu tu vois non, ça a été une opportunité pour Dieu c'est à dire que Dieu cherche les opportunités. Il regarde parce qu'il a établi le comment ça doit se passer. Donc là il voit ah tiens là il y a un homme et une femme qui sont en train de oui et puis un ange qui dit mais ils ne sont pas mariés. Dieu dit mais c'est une opportunité. Il faut envoyer quelqu'un. Dieu n'est pas Dieu n'approuve pas. Il n'approuve pas le contexte. Mais c'est une opportunité. Il faut envoyer. Ça te choque mais c'est comme ça. Et donc chacun est envoyé comme ça et quand tu es envoyé, tu arrives là-bas tu quittes l'éternité, tu arrives maintenant dans le, le, le naturel, tu es d'abord tout petit, une petite masse toute petite masse, toute petite masse et déjà les ténèbres dès que tu arrives, les ténèbres veulent te tuer interruption de grossesse volontaire, tout ça, plein de choses plein de choses, parfois même des gens qui vont faire des accidents pour que ta maman tombe et puis que la grossesse euh, euh, euh, se passe pas bien quelqu'un me suit donc, il y, y a des gens à peine arrivés dans le ventre, on veut déjà les tuer. Pilule du lendemain. Euh, à peine arrivés, on veut nous tuer déjà. Ah C'est-à-dire que tu es déjà une cible. Parce qu'il ne veut pas que tu brilles. Mais tu es là et tu es en train de briller. Oh tu es là et tu es en train de briller. Ah oui Et quand tu sors, quand tu sors maintenant, quand tu sors, maintenant tu sors, tu sors, tu sors, tu, sors, tu, sors, tu arrives. Tu arrives maintenant, tu sors devant de ta mère. Hein c'est un environnement que tu... La première chose c'est... Ah Parce que ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Et là on t'a effacé la mémoire. Et là maintenant, il y a toutes les, tous les mensonges des ténèbres. Tout le mensonge. On essaie d'envahir cette, cette, cette personne qui était au ciel, que Dieu connaissait, qui marchait dans les rues du ciel. Cette personne, elle dit, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu es descendant d'un singe. Tu es descendant d'un singe. Tu es descendant d'un singe. Tu es un singe. Tu es un singe. Alors que, alors que lui, il a parlé de la douleur. dit, Je suis un singe. Ok, je suis un singe. Je suis descendant d'un singe. Tu es un scorpion. Tu es un gémeau. Tu es un taureau. Taureau, tu es. Tu vois, elle a pas dit, Mais je suis maintenant Quelqu'un me suit Quelqu'un me suit Alors quand Dieu te fait la grâce, Dieu te fait la grâce un jour. Ça a été ta grâce, ça a été ma grâce. Un jour, tu rencontres... Tu rencontres... Ah, ah, ah, tu rencontres quelqu'un... Tu rencontres quelqu'un qui te parle de Jésus et qui t'apporte la bonne nouvelle. Il t'apporte la bonne nouvelle. Et là, tu dis, tu donnes ta vie à Jésus. Tu fais la prière du salut, tu es sauvé. Dieu ne veut pas te rapatrier tout de suite. Dieu te dit, mon fils, ma fille... J'aimerais bien te rapatrier tout de suite, mais je, je préfère que tu restes. J'ai un plan pour toi. Si tu, si tu exécutes ce plan, tu vas voir, je vais t'allumer, je vais te placer, tu vas briller, et tu vas ramener plein d'autres. Tu vas ramener plein d'autres. Tu, tu vas ramener plein, plein, plein, plein d'autres. Et comme ça, à travers ta vie, je vais récupérer, à la fin de leur vie physique, je vais récupérer beaucoup, beaucoup. Beaucoup qui seront venus à cause de ton éclat, à cause de ta lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me sent? Oh bien-aimé. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Mais nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et nous sommes les bonnes personnes. Alléluia. Dieu veut te positionner pour que tu brilles pas pour que tu fasses le fanfaron mais pour que tu brilles afin qu'à travers à, à travers tes œuvres que le monde puisse croire à travers toi que Dieu est réel que Dieu existe et qu'ils puissent célébrer le Père, qu'ils puisse donner leur vie au Seigneur pour être sauvés eux aussi comme tu l'es déjà toi par sa grâce et pour ce faire il faut que tu sois comme cette lampe une lampe qui travaille sur elle-même pour être propre, pour être sanctifiée. Une lampe qui est connectée au Seigneur parce que le Saint-Esprit, c'est l'image de l'huile. On a besoin de l'huile pour pouvoir allumer une lampe. Et quand tu fais ça, tu es embrasé. Après, le Seigneur te positionne. Et quand il te positionne, on verra, quand Dieu permettra, quand il te positionne, il va t'inspirer tout un tas d'œuvres pour que les gens soient épatés et qu'ils se disent, certainement, Dieu existe. Parce que si Dieu n'existait pas, ce type d'œuvre-là, on ne le verrait pas sur la terre. Mais on le verra à partir de ta vie, par la grâce de Dieu. Amen. Alors avant de terminer, tout à l'heure j'expliquais. Alors oui, c'était imagé, c'était imagé, ça pouvait aussi peut-être faire sourire. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Tu as été créé en Genèse, chapitre 1, verset 26, 27, 28. Tu ne descends pas du singe. Ne descends pas du singe. D'ailleurs, si tu descendais du singe, pourquoi le singe est resté singe Il fallait qu'il descende aussi. Je ne comprends pas pourquoi lui, lui il n'est pas descendu. Non, tu ne descends pas du singe. Tu n'es pas le fruit d'une évolution, tu es le fruit d'un acte créateur. Créateur. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Et aujourd'hui, tu as eu l'opportunité d'entendre ce message. Tu as eu l'opportunité de te connecter ou de venir à l'église. Et aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de saisir son bras, de saisir sa main. Il y a un tic-tac, tic tout à l'heure j'ai dit il y a un tic-tac. À partir du moment où tu es né, il y a un tic-tac qui t'emmène maintenant vers la mort. Personne n'aime la mort, mais tout le monde va passer par la mort. La question, c'est pas, c'est pas, est-ce que tu vas mourir ou pas Tu vas quitter la terre, t'inquiète pas. La question c'est, est-ce que quand tu vas quitter la terre, ta main sera attachée au bras du Seigneur ou pas, c'est ça la question et pour qu'elle soit attachée au bras du Seigneur ça se fait pas dans la mort ça se fait de ton vivant mais tu sais pas à quel moment tu vas partir c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est le 19 septembre 2021 19 septembre 2021 fais de ce jour un jour qui transforme ton éternité comment tu fais tu saisis le bras tendu de Dieu et ce bras il a un nom il s'appelle Jésus. Jésus. Où que tu sois, connecté ou dans, une, ou dans, une, dans un auditorium, dans une église. Bien aimé, je t'invite à faire cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Comme je le suis et comme beaucoup ici et à travers les connexions internet le sont. Par la foi. Et comment tu fais La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors je vais t'inviter à répéter après moi cette prière, et si tu fais cette prière de tout ton cœur avec la foi, alors tu seras sauvé, et le bras de Dieu te saisira. Ensuite, ça ne sera pas fini. Il faudra que tu t'attaches à une famille spirituelle, comme un pacte de chrétien. Et nous, nous sommes disposés à t'aider, à t'accompagner. Et afin que la main de Dieu qui saisira ta main, que cette union-là, ne te quitte jamais dans ta vie et qu'elle t'emporte jusque dans l'éternité. Amen. Alors là où tu es, je t'invite à faire une chose, s'il te plaît. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Là où tu es, tiens-toi debout, juste tiens-toi debout. Ou si tu ne veux pas te tenir debout, lève la main. C'est juste pour dire, Seigneur, je veux que tu me sauves. Et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te bénis je te rends grâce merci pour le salut tu t'es donné à la croix du calvaire pour moi et aujourd'hui je veux profiter du bénéfice de ton œuvre achevée à la croix je te reçois Seigneur aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel je te demande pardon pour tous mes péchés, et je te prie de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui, je saisis ta main. Père, je saisis ton bras. Je saisis Jésus. Fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi ton esprit. Et que le Saint-Esprit me guide, qu'il me conduise, qu'il me façonne qu'il fasse de moi la personne que tu veux que je sois et qu'il me fasse briller. Qu'il m'allume, qu'il me positionne pour me faire briller afin qu'à travers ma vie, d'autres puissent connaître le salut. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia Oh, on peut faire mieux que ça, bien-aimés. On acclame le Seigneur, le Roi de gloire. Jésus, ça signifie le Sauveur. Et aujourd'hui, il sauve encore. Il sauve encore. Amen. Alors, bien-aimés, dans les, dans les églises, ici même à Paris-Boissy, et dans toutes les églises connectées, vous qui avez fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là où vous êtes... Prenez vos affaires, tenez-vous, tenez-vous, de, tenez-vous debout. Et si vous pouvez, si vous pouvez venir devant, on peut les faire venir devant Oui, alors venez, venez, venez. On acclame le Seigneur pour les encourager dans toutes les églises. Tenez-vous, tenez-vous debout, venez, venez, venez, venez, venez, n'ayez pas honte. On les encourage, on les encourage. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et vous, vous qui venez de faire cette prière sur Internet, vous aussi, nous, tenons, nous tendons nos mains vers vous. Envoyez le mot « Salut ». Envoyez le mot « Salut » au numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » et vous serez redirigé vers une salle Zoom, une salle virtuelle, avec nos conseillers qui vont, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et qui vont vous expliquer vous qui vont vous expliquer comment l'église ICC se propose de vous accompagner dans cette marche, dans cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit que ça. Parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une personne qui se donne au Seigneur, Dieu organise une fête dans le ciel. Il y a une fête, il y a une méga fête actuellement dans le ciel. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors bien aimez-vous. Vous qui avez fait cette prière, vous qui avez eu le courage de vous, de vous tenir debout et de venir ici devant, j'aimerais vous dire simplement bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Je peux vous appeler, pas seulement bien-aimés, mais aujourd'hui je peux vous appeler mes frères et mes sœurs en Christ. Alors je vais vous inviter, ça ne va pas être très long, c'est une petite dizaine de minutes, à suivre juste les conseillers qui sont là. Ils vont vous conduire juste à côté et ils vont, comme j'ai dit, vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et comment l'Église ICC se propose de vous accompagner dans cette vie avec Jésus-Christ. Amen. Allez-y, suivez-les. Suivez voilà, on acclame le Seigneur. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Et sur Internet, faites la même chose. Faites la même chose en envoyant le mot « Salut » au numéro qui s'affiche. Que quelqu'un dise « Amen ». Amen, amen. Alors, je vais. on a bientôt fini, mais je vais vous demander encore une fois de, de, vouloir, de bien vouloir prendre place. Parce qu'il y a encore une chose que nous voulons faire. Nous voulons accueillir de manière, mais de manière vraiment chaleureuse. Toutes celles et ceux qui sont venus pour la première fois à ICC en présentiel. Si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes connectés pour la première fois au culte ICC chez vous, c'est notre plaisir et notre joie que de vous accueillir et de, vous, et de, et de célébrer le Seigneur pour vous. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir vous tenir debout à votre place afin qu'on puisse vous voir et qu'on puisse acclamer le Seigneur très fort pour vous. Y a-t-il des, des personnes qui sont là pour la première fois Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là pour la première fois Et d'autres également qui sont en ligne, connectés pour la première fois, on acclame le Seigneur pour eux également